le siffle noir, le Quand on veut chanter l'espoir, le Oui, beau le ciel L'oiseau Je pense bon Moi, c'est tout, du rouge, du rouge. Allez, allez.